Il est temps maintenant de, euh, la, des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma première question est à la vice-première ministre. Lors de la dernière campagne électorale, le premier ministre s'est engagé à dire qu'il n'y a aucune perte d'emploi, alors qu'il met en œuvre ses compressions pour l'Ontario. Les parents des écoles publiques se posent la question. Est-ce que le la vice-première ministre croit ce que le premier ministre a dit lors de la campagne électorale? Vice-Première ministre à la ministre de l'Éducation. Merci, euh, euh, Madame la vice-première ministre. Je suis ravi de prendre la parole ici aujourd'hui et de dire sans équivoque, directement du cœur, qu'il n'y aura pas de perte d'emploi des intervenants de première ligne. Euh, avec le gouvernement Ford, est-ce que les, la peur que l'opposition tente de soulever, c'est complètement aberrant? Nous travaillons avec nos conseils scolaires et nous sommes très responsables. Et chaque année, avec le gouvernement libéral, on a reconnu qu'il y avait beaucoup de gaspillage qui touchait la salle de classe, l'environnement d'apprentissage dans toutes les écoles de la province. Donc, nous, on est en train de dire que nous allons suivre sur notre engagement et que nous, là, avec, collectivement, en tant qu'équipe, nous nous assurons qu'il n'y qu'il ne va pas y avoir aucune perte d'emploi pour les intervenants de première ligne. Complémentaire. Mais, Monsieur le Président, est-ce que la euh, vice-première ministre ou la ministre dit que c'est de soulever des parts, mais c'est plutôt d'être vigilant entre, euh, en tant qu'opposition officielle les parents ont été très perturbés par les faits que, des nouvelles que le gouvernement Ford demande aux commissions scolaires de geler des nouvelles embauches. Ils sont en train de dire de, de se préparer à des compressions des tailles de classe plus élevées et à des mises à pied. Est-ce que la vice-première ministre peut nous expliquer à savoir comment ces compressions vont profiter aux enfants de la province? Ministre, Monsieur le Président. Le gouvernement Ford, le gouvernement progressiste conservateur, s'assure que chaque dollar qu'on dépense des deniers publics sera réinvesti d'une façon que l'environnement le, d'apprentissage et que les occasions pour les les étudiants d'apprendre et d'aller de l'avant et de progresser et d'être confiants que leur choix de carrière sera euh, les meilleurs. C'est quelque chose auquel je m'engage, mais aussi le premier ministre s'engage et toute notre équipe s'engage au sein de notre gouvernement. Notre caucus progressiste conservateur et notre gouvernement agit de manière positive pour assurer que nos étudiants auront un environnement d'apprentissage qui est sain sécuritaire. Nous faisons ce qui est responsable. On doit tra travailler avec nos conseils scolaires. C'est pour cette raison qu'on leur a émis une communication pour leur laisser savoir quels sont nos plans. Et je serais ravi d'aborder euh, plus longuement cette question plus tard. Dernier complémentaire. Bien, Monsieur le Président, c'est peut-être une nouvelle pour la mi ministre que des un environnement d'apprentissage qui est sécuritaire exige qu'on ait des intervenants de première ligne, des aides-enseignants, entre autres. À la suite de la négligence des libéraux, les écoles nous disent déjà qu'ils vont avoir de la difficulté l'année prochaine. Et maintenant, avec ce gouvernement, le, les écoles nous disent qu'ils ne sont pas prêts à accueillir des enfants autistes. Ils ne savent pas quel programme scolaire qu'ils vont enseigner. Et maintenant, le gouvernement leur dit de ne pas embaucher de nouvelles personnes. Pourquoi est-ce que le gouvernement dit aux gens de ne pas combler des postes vacants à moins qu'ils soient prêts à couper en salle de classe? à euh, la ministre, monsieur le président, nous devons nous assurer qu'on ait les bons enseignants aux bons endroits dans les bonnes salles de classe pour que les étudiants puissent euh, apprendre les compétences nécessaires et que toute l'équipe enseignante est au bon endroit dans la bonne salle de classe pour assurer que nos étudiants soient confiants. Si quelqu'un est en désaccord avec cela, bien il ne se préoccupe pas du sort des étudiants en Ontario et je serai pr préparé à partager, je vais l'envoyer à l'opposition, le, la communication qu'on a envoyée à notre euh, à tout le personnel enseignant, parce que c'est très important qu'elle voit qu euh, sur quoi nous travaillons et nos conseils scolaires. On, on leur a demandé de remettre à plus tard, de combler les, les postes vacants, jusqu'à ce que la ministre de l'Éducation leur mette à jour au niveau du secteur, le 15 mars ou avant le 15 mars. Et je vais envoyer cette communication, cette lettre à euh, la chef de l'opposition officielle. Nouvelle question, leader chef de l'opposition officielle. Ma nouvelle question est à la vice-première ministre. Les familles se préoccupent aussi au niveau du système de santé. À la suite des nouvelles du fait qu'il y a eu 40 congédiments d'infirmières et 60 à Sudbury l'année dernière, est-ce que la vice-première ministre serait prête à ou oh, à redire l'engagement du premier ministre lors de la campagne électorale qu'il n'y aura pas de perte d'emploi à la vice-première ministre. Comme on l'a annoncé la semaine dernière, notre objectif est de se concentrer sur les patients ce qui concerne leurs soins, et qu'ils reçoivent ces soins de manière connectée alors qu'ils passent dans différentes étapes au sein du système. Nous voulons nous assurer qu'il y ait plus d'intervenants de première ligne. Dans ce nouveau euh, système qu'on est en train de transformer, nous savons qu'il y a de grandes difficultés, de, de grands fardeaux dans notre système. Il y a 30 000 personnes qui attendent pour des lits de soins de longue durée. 1000 personnes à tous les jours sont traitées dans les couloirs des hôpitaux il y a des milliers de personnes qui ne reçoivent pas les soins en santé mentale et en dépendance qu'ils ont besoin. Voilà ce qu'on notre plan, c'est de corriger ces problèmes dans notre système et de se concentrer sur les patients et de nous assurer que nous avons des soins en temps porteur qui sont de meilleure qualité. Complémentaire, Monsieur le Président, sans aucun doute, les libéraux ont laissé notre système en, en grand, avec de grands problèmes. Mais de mettre à pied plusieurs infirmières en quelques mois ne va pas améliorer la situation. Des hôpitaux à Sudbury à Thunder Bay vont face à des, des manques à gagner. Alors que la ministre parle de sa grande super agence elle ne dira pas aux patients combien d'emplois seront euh, perdus. Est-ce qu'elle est, qu est prête à admettre qu'un seul emploi sera perdu à la vice-première ministre. Je peux dire à la chef de l'opposition officielle que nous travaillons avec l'hôpital de Sudbury et celui de Grand River pour assurer, pour comprendre leurs préoccupations et les fardeaux financiers auxquels ils sont confrontés parce qu'on veut améliorer les soins de première ligne. Donc, on a cette discussion avec eux. Mais en ce qui concerne notre plan, ça a été très bien reçu par les prestataires de soins ainsi que les patients. L'Association médicale de l'Ontario appuie, euh, nous appuie, l'Association des hôpitaux, les infirmières autorisées, les soins à domicile Ontario. Ils sont enthousiastes envers l'annonce la, euh, de ces changements parce qu'ils savent que ce sont des changements qui vont transformer le système de, de manière générale et qui vont entraîner les résultats qu'on a besoin. On doit apporter ces changements à partir de la base. Pour améliorer les soins pour les patients. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule, nouvelle complémentaire. Les familles. Votre avis. Est, ce que sont les priorités. Soit que ce soit la perte d'emploi dans les hôpitaux, le nombre d'enseignants qui disparaissent, le seul emploi protégé, c'est-à-dire les personnes qui sont qui, qui profitent de l'assiette au beurre. Mais les familles de l'Ontario n'avaient pas les moyens de payer le 1 200 Et combien d'enseignants et d'infirmières le gouvernement va-t-il congédier? Une fois de plus, je peux vous dire. Par vous, M. le Président, vous soulevez un certain nombre d'enjeux, mais votre question concerne les enseignants, les infirmières on renforce le réseau scolaire, on y ajoute davantage de ressources en première ligne avec les besoins des élèves et des patients. Je mets l'accent sur les besoins des patients. Les patients ne sont pas contents actuellement. Ils reçoivent des soins qui sont mal informés, mal coordonnés. Nous voulons vous assurez que peu importe les besoins au cours de la vie, le réseau de la santé sera là pour eux et intervenir en fonction de leurs besoins. Merci. Question, prochaine question, chef de l'opposition. Merci. Ma prochaine question s'adresse à la vice, première ministre. Que vous soyez un patient ou que vous soyez un élève, vous avez besoin d'une personne. Oh, euh, la dystrophie musculaire est un problème et parfois et souvent les, la situation est mortelle et les personnes perdent la capacité de faire des choses toutes simples, comme se retourner, comme manger et la semaine dernière, un organisme a proposé la couverture de ce médicament pour les moins de 12 ans. Le gouvernement va-t-il accepter la recommandation de ce groupe? Je remercie le chef, la chef de l'opposition. C'est un enjeu grave. J'ai entendu plusieurs parents dont les enfants sont affectés par la dystrophie musculaire de l'épine dorsale. Nous allons trouver une solution. Je suis le dossier, mais la sécurité des patients est notre priorité et je peux vous dire qu'à ce moment-ci, nous allons, nous revoyons la situation et que nous voulons une solution efficace et on attend la recommandation financement de l'Agence des médicaments et des technologies. Nous voulons nous assurer de ass trouver une solution le plus rapidement possible, mais nous devons euh, nous assurer que les recommandations et que les médicaments et les dispositifs sont sécuritaires. Les parents veulent une réponse euh, tout court de la part des ministres. Et l'Agence de la technologie et des médicaments du Canada veulent une couverture. La, le médicament coûte très cher. Les parents ne peuvent pas le payer. Ça coûte des centaines de milliers de dollars. Aucun parent ne devrait se trouver dans une situation alors qu'il y a un médicament parce qu'ils n'ont pas les moyens. Quand est-ce que la province acceptera de financer Spinoza? Premièrement, je dis à la chef officielle de l'opposition, ça ne concerne pas le coût. si quelqu'un a besoin de médicaments en Ontario, nous allons nous assurer que cette personne recevra ce médicament. Et, qu a, et que cette personne n'ait pas à payer ce médicament parce que certaines familles n'ont pas les moyens. Il devrait y avoir accès. En tant que chef de l'opposition officielle, elle le sait très bien qu'il y a plusieurs mesures à prendre avant qu'un médicament soit approuvé. Et je peux vous dire, à ce moment-ci, on attend la recommandation finale de l'Organisme canadien des médicaments et de la technologie. Dans l'examen de Spinraza, je suis moi aussi, j'ai hâte d'avoir euh, la recommandation finale. Nous voulons nous assurer que ce médicament est sécuritaire et efficace également. Merci. Prochaine question. Député de flamborough Glenbrook Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre des Transports. Le gouvernement a promis pour que les gens puissent se déplacer de la façon la plus facile possible. Et, et la ministre a dit, nous avons plusieurs projets en cours avec la CTT et le service Go. J'ai hâte d'entendre euh, le prolongement de ce service. L'ancien gouvernement, appuyé par le les néo-démocrates ont eu 15 ans pour améliorer le système et avec l'opposition, on parle beaucoup, mais on fait très peu. Est-ce que le ministre du Transport partagera avec la Chambre les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le transport en commun à l'échelle de la province? ministre du Transport. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Flamborough Glenbrook de sa question parce qu'elle souhaite, elle, aussi améliorer le transport en commun. Premièrement, je voudrais vous dire, j'ai annoncé que le 9 mars, les jeunes de, de 12 ans et moins n'auront pas à payer sur le système. Je voudrais remercier tous mes collègues dans ce dossier et les jeunes qui pourront se déplacer gratuitement permettra d'avoir aux familles d'avoir davantage d'argent dans leurs poches. Le gouvernement veut faire passer les familles en premier et rendre la vie plus abordable avec des programmes de navettes gratuites pour les enfants et les familles pourront passer plus de temps de qualité avec leurs enfants et j'ai hâte d'en parler davantage pendant les complémentaire. Complémentaire. Merci, M. le Président. De retour au ministre des Transports. Je suis très heureuse de voir que le gouvernement a mis en œuvre un programme de navettes gratuite pour les élèves, pour les enfants. Excellente nouvelle pour la circons ma circonscription qui sont heureux de voir ces modifications. Les Ontariens travaillent au jour le jour très fort pour faire vivre leur famille. Leur famille. Nous voulons nous assurer que les familles gardent plus d'argent dans leurs poches, en plus de passer davantage de temps avec leurs êtres chers et faciliter le transport en commun permet d'éliminer les bouchons sur les routes. Notre gouvernement pense que le transport en commun est essentiel à la qualité de vie des Ontariens. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre et donner davantage d'informations concernant ce programme de navettes gratuites? Merci, Monsieur le Président. Merci de la question de la députée et les familles peuvent profiter de l'occasion pour participer à plusieurs activités. Navette gratuite pour les jeunes à bord du train GO et la CTT ou l'Express, la Rioport. c'est excellente nouvelle pour le Grand Toronto-Hamilton. C'est bon de savoir que ce programme est appuyé par d'autres députés. Même le député de Don Valley-Est appuie cette... Euh, c'est bien d'appuyer une excellente politique oh, au lieu de s'opposer pour s'opposer. Nous avons amélioré les services. Nous avons ajouté plus de 200 déplacements Est-Ouest-Train-Go entre Toronto et Kitchener, au jour le jour, entre Toronto et Niagara Falls. Pour la première fois depuis toujours, nous sommes en avance parce que nous allons élargir ou prolonger les services nous allons éliminer les bouchons. House come door. Rappel à l'ordre, à la chambre. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de Hamilton Mountain à la vice-première ministre. Les modifications désastreuses au programme d'autisme créent le chaos. Les prestataires dit les personnes et comment ils pourront dispenser les services dans le cadre de leur budget. Les conseils scolaires ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas le personnel pour tenir compte de l'afflux de nouveaux élèves. Les familles doivent choisir soit vendre leur maison ou ailleurs au Canada. La vice-première ministre va-t-elle nous dire à quel, dans quelle mesure elle pourra intervenir et modifier la situation? Vice-première ministre, ministre, des services à l'enfance et des services sociaux communautaires. Merci de prendre la parole et de parler de notre modification pour éliminer la liste d'attente sur 18 mois pour les 23 000 personnes qui attendent. Pendant le week-end, j'ai revu les commentaires faits en cette chambre dans ce dossier. Et le 4 novembre 2015, une collègue a dit que les familles ont demandé au gouvernement pour s'attaquer à la liste d'attente pour s'assurer que les jeunes aient l'appui. Les parents et les enfants en ont assez de paroles. Il y avait suffisamment de groupes de travail. Nous voulons intervenir. Nous allons mettre fin à la liste d'attente. Et c'était la députée de Hamilton Mountain. Nous allons éliminer la liste d'attente. Si c'était bien en 2015, pourquoi ce n'est pas bien maintenant d'éliminer la liste d'attente à l'Ordre? Complémentaire, la députée sait très bien que ce plan n'est pas le bon plan. Va-t-elle continuer de recevoir des applaudissements soutenus pour un programme qui ne fonctionne pas? Vendredi dernier, j'ai reçu une lettre d'un commettant de Carlton. On lui a dit que la députée était préoccupée mais sur Facebook de a demandé de modifier la, cette situation. Je comprends pourquoi. Est-ce que la vice-première ministre, est-ce que le groupe parlementaire conservateur appuie le nouveau programme d'autisme ou bien sont-ils forcés de l'appuyer de façon obligatoire? Merci. Merci. Veuillez vous asseoir, député. Ministre. Nous nous sommes engagés à éliminer la bise d'attente. Je ne comprends pas pourquoi ils n'acceptent pas la réponse « oui » comme réponse. Ils étaient contre la réglementation des services. C'est un parti d'opposition qui est devenu un mouvement professionnel de manifestation. Je vais vous dire, Monsieur le Président, nous allons bien gérer les investissements dans le secteur. Nous allons faire des diagnostics plus rapidement. Nous voulons offrir euh, une formule de financement plus flexible. Et nous allons augmenter le, le service ou le budget aux patients de 144 000 Je m'excuse auprès de la, la première ministre. À Opposition rappelle à l'ordre. Je... Je souhaite entendre la question et la réponse. Je demande à la ministre de conclure. Il est clair que les néo-démocrates n'ont pas un plan, qu'ils n'ont pas les coûts, qu'ils avaient un, un trou de 3 milliards dans leur budget. Je ne vais pas tirer des enseignements de la part de ce groupe parlementaire. Prochaine question. Député de Tronville. Monsieur le Président, le gouvernement précédent n'a rien fait pour protéger les comptables ontariennes. et mes constituants sont, sont inquiets des dettes. Uh, nous euh, avons promis aux oui. de rétablir la confiance et la responsabilité du gouvernement. C'est exactement ce que nous faisons. Et voici ce que nous avons fait jusqu'à présent. Introduire les restrictions de dépenses à travers le gouvernement, examiner les dépenses du gouvernement ligne par ligne, lancer un examen de toutes les agences gouvernementales. Monsieur le Président, can the President of the Treasury Board please inform... Est-ce que le Président du Conseil du Trésor, quelles sont les mesures prises pour, adopté par le gouvernement pour rétablir la confiance et la redevabilité. Merci à mon collègue pour euh, cette question excellente. Pendant 15 ans, les libéraux ont pratiquement ignoré les recommandations de la vérificatrice générale. C'est pourquoi l'année dernière, j'ai annoncé la création de premier comité d'audit et responsabilité dans l'Ontario. Ce comité a l'objectif de s'appuyer sur le travail indépendant effectué par la vérificatrice générale, de rétablir la responsabilité, de réduire le gaspillage et de mettre en œuvre les recommandations formulées par la vérificatrice générale. Comme le chef de l'opposition l'a déclaré en 2014, S'assurer la stabilité financière de notre province n'est pas une question par Monsieur le response. Président. Pour une oui. fois, Monsieur le Président, nous sommes d'accord. Oui. Complémentaire. Complémentaire. Merci de pour cette réponse, Monsieur le Président. Les ontariens et les ontariennes s'inquiètent s'inquiétant de l'augmentation des paiements d'intérêt sur la dette de l'Ontario sous les libéraux. En fait, l'Ontario dépense actuellement 12,5 milliards de dollars par an en intérêt sur notre dette. Chaque dollar d'argent gaspillé en intérêt est un dollar qui ne peut pas aller aux écoles, aux hôpitaux et aux transports en commun. Voici ce que le Bureau de Directeur de la Responsabilité Financière de l'Ontario a déclaré dans son dernier rapport. L'Ontario se classait au deuxième rang des niveaux d'endettement par habitant au Canada. À l'avenir, des déficits plus grands aggravera encore la situation financière Question. de l'Ontario. Cela est tout simplement inacceptable. Le président du Conseil de Trésor peut-il dire à cette Chambre ce que fait le gouvernement pour diminuer notre dette? Uh, Monsieur le Président, merci encore à mon collègue pour cette question excellente. Comme indiqué dans les finances du troisième trimestre, le gouvernement prévoit un déficit de 13,5 milliards de dollars contre 15 milliards de dollars à nous Depuis la formation du gouvernement, mes collègues et moi avons travaillé avec des en pour order. que l'Ontario s'engage sur la voie suivante rétablir la crédibilité budgétaire, préserver les services essentiels tels que la santé et l'éducation. Soutenir les familles et les entreprises, Monsieur le Président, les tentations essentielles de remédier, remédier aux dommages fiscaux causés par le gouvernement précédent, c'est la Response. raison pour laquelle nous tiendrons notre promesse aux Ontariens et nous continuerons de combattre les dettes laissée par le gouvernement précédent. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Prochaine question, député de kiwat tenon Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Nous avons demandé euh, de l'aide au financement du logement. Nous avons déclaré euh, une urgence en raison de la moisissure noire dans la maison et les enfants doivent être évacués. Depuis... Une femme est décédée. Le chef de bande a demandé 10 à 14 unités de logement et de retirer la moisissure noire. Il ne reste que quelques semaines pour avoir les ressources et les matériaux. Est-ce que le gouvernement donnera du logement temporaire comme l'a dit le premier ministre, pardon, le ministre Whitford, il y a quelques semaines, vice-première ministre, ministre des Finances, merci, Monsieur le Président, merci aux députés de sa question. La sécurité et le bien-être des Premières Nations qui ont déclaré une crise d'infrastructures et de logements nous préoccupent beaucoup. Comme le ministre l'a dit, le premier ministre l'a dit la semaine dernière, nous sommes très attristés de la situation à Cat et on offre nos condoléances à sa famille et à la collectivité. Nous, sa nous savons très bien que le premier ministre a parlé à Matthew K. Wicapa pour discuter de la situation et comment le gouvernement peut appuyer la collectivité dans ces temps difficiles. Complémentaire, la semaine dernière, le gouvernement a prétendu qu'il y a eu un financement à demande, a dit qu'il y aurait un spécialiste qui viendrait évaluer la situation et qu'il y avait des infirmières déployées. J'ai parlé au chef de bande et le spécialiste a été envoyé par le gouvernement fédéral et il n'y a aucune infirmière supplémentaire. Est-ce que le gouvernement va arrêter de jouer, de faire des Jeux, de, de jouer avec la famille de la situation et d'envoyer les spécialistes et les personnes dont Catlake a besoin maintenant? s'il vous plaît. Minister. Le ministre, merci. merci de cette question complémentaire concernant cet enjeu important. En cas d'urgence sociale, le ministère des Affaires avec les Autochtones a un rôle coordonné à jouer dans le cadre de la réponse à cette urgence. Nous savons très bien que le logement dans les réserves est une responsabilité fédérale. Cependant, nous avons été en contact avec la collectivité pour offrir notre soutien. Et comme je l'ai dit, la sécurité et le bien-être de nos collectivités auto autochtones en situation d'urgence sociale nous préoccupent énormément. Je sais que le ministre, ministre Rickford a été en contact avec le chef Matthew Kiwa-Capo. Merci. Next question. Prochaine question, la députée d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires. La majorité des Ontariens n'aiment pas les changements de la ministre au programme d'autisme de l'Ontario. Même les parents qui le soutenaient par le passé ne le soutiennent plus. Ils ont abandonné cette ministre et le chaos qu'elle impose aux familles et aux écoles en Ontario. Les familles savent qu'en septembre, il n'y aura plus d'enfants traités pour l'autisme. Elle a demandé aux fournisseurs de services de cacher son plan des parents et sa directive a rendu la liste d'attente encore plus longue. Ma question est la suivante. La ministre savait-elle que sa directive allait rallonger la liste d'attente? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires. Je vais répondre directement à cette accusation honteuse. C'est tout à fait faux. Je peux vous dire que pendant une quinzaine d'années, les libéraux ont ignoré plusieurs enfants dans cette province. Lorsque son gouvernement était au pouvoir, trois quarts des enfants autistes qui avaient besoin de soutien gouvernemental ne l'ont pas reçu. Leur programme était en faillite, ne fonctionnait pas et nous étions obligés de nous y attaquer. Nous avons un modèle de financement direct. Nous offrons davantage d'options aux parents car peut-être la thérapie ACA ne fonctionne pas pour tous. C'est pour ça que nous investissons dans les appareils technologiques, dans les aidants naturels et dans les soins de répit. Nous doublons l'investissement pour le diagnostic, par exemple, HEO. <applaudissements> Question complémentaire. Encore une fois, la ministre. La ministre peut dire ce qu'elle veut. Mais les parents veulent davantage de renseignements. Ils ne font, ils lui font plus confiance. Le manque de transparence est tout à fait choquant. Le ministre, est-ce qu'elle s'est penchée sur d'autres options? Il y en avait des meilleures. par exemple, transférer le programme d'autisme au ministère de la Santé. Une option soutenue par des groupes comme Autisme au Canada. Mais la ministre et ce gouvernement ignorent souvent les acteurs du milieu. Donc la question est très simple. Est-ce que transférer ce programme à un autre ministère était une option? Et sinon, pourquoi pas? La ministre, ça prend beaucoup de courage pour une, une députée libérale de parler de l'autisme, d'ignorer ce qu'a fait ce gouvernement. Il a ignoré des milliers d'enfants de, qui avaient besoin de soutien gouvernemental. Je ne vais tirer aucun enseignement du groupe parlementaire libéral. Le public lui a donné un message très clair. lors des élections. Maintenant, ce parti n'a que sept sièges. Il me semble que ce sont les libéraux qui ont perdu la confiance des Ontariens. Moi, je ne vais tirer aucun enseignement des libéraux sur nos programmes, que ce soit au sein de mon ministère ou en se... au sein d'autres ministères. Ils devraient avoir honte pour avoir ignoré 23 000 enfants. 75 des enfants autistes dans la province n'ont pas eu accès aux services d'autisme en raison du gouvernement libéral. Mais ce gouvernement s'attaque à la liste d'attente, nous doublons l'investissement dans le diagnostic et d'ici 18 mois, cette liste d'attente sera éliminée. Merci. Prochaine question. La députée de Carleton. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre des Affaires francophones. Notre gouvernement pour la population veille à la préservation et au développement des acquis culturels des franco-ontariens et les franco-ontariens, notamment dans le domaine de l'éducation. En tant que gouvernement, nous sommes déterminés à participer au développement des communautés francophones. Nous savons qu'il y a plus de 100 000 étudiants francophones dans les écoles de langue française, et plus de 2 millions d'étudiants inscrits au programme de français langue seconde dans la province. Est-ce que le ministre des Affaires francophones peut informer cette Chambre du travail que notre gouvernement fait pour communauté francophone de l'Ontario en on ce qui a trait aux études et Question. à la formation en français dans la province? Merci. ministre des Affaires francophones. Monsieur le Président, je remercie ma collègue pour sa question. L'Ontario français, sa culture et son avenir nous sont chers. Et notre appui est constant dans une multitude de domaines, dont l'éducation, laquelle a bien sûr un rôle clé à jouer. Nous avons investi, nous, notre gouvernement, et ma collègue, la ministre de l'Éducation, peut en attester 1,7 milliard de dollars pour appuyer les programmes d'éducation en langue française. Cela comprend 23,5 millions de dollars pour l'éducation en langue française versée dans les 12 commissions scolaires de langue française ou les 60 de langue anglaise, en partenariat avec le gouvernement fédéral pour des activités de mobilisation des étudiants et des parents, des activités de développement professionnel, des cours et des services de devoir en ligne, des manuels, des cours et des ressources pour les enseignants. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci, Monsieur le député. Pardon, Monsieur le Président. Est-ce que la ministre des Affaires francophones peut nous donner d'autres informations sur l'action de son ministère pour appuyer les services de première ligne en éducation dans les communautés francophones? Tout d'abord, Monsieur le Président, je veux préciser que nous mettons bon ordre dans nos finances publiques, car nous devons composer avec la situation budgétaire difficile que nous a laissé l'ancien gouvernement libéral après 15 années de mauvaise gestion et 15 milliards de dollars en déficit annuel. En même temps, nous appuyons l'éducation francophone et nous entendons, comme gouvernement, de continuer de veiller aux intérêts des franco-ontariennes et des franco-ontariens en rappelant au gouvernement fédéral son sous-investissement en matière d'appui aux francophones. En effet, le gouvernement fédéral n'accorde que 2,68 2, par francophone pour ce qui est des programmes en Ontario, alors qu'il accorde 35 par francophone au Manitoba et 7 au, au, au Nouveau-Brunswick. Malgré l'investissement du fédéral le en response. éducation, il est temps que le gouvernement fédéral fasse sa juste part en ce qui traite du financement des francophones en Ontario, en ce qui concerne Canada-Ontario. En... Prochaine question, la députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation dans une lettre envoyée vendredi. Trois associations représentant les directeurs et les directeurs adjoints se sont joints aux parents qui demandent à la ministre d'agir pour ce qui est du soutien aux enfants autistes dans les écoles. Ils ont évoqué les limitations du financement actuel visant à s'attaquer aux besoins de ces enfants et des préoccupations sérieuses ont été soulevées concernant la dotation personnelle et la sécurité de ces élèves. D'ici un mois, les enfants autistes perdront accès à toutes euh, les thérapies essentielles. La ministre va-t-elle arrêter de cacher derrière un modèle de financement adéquat et va-t-elle soutenir les enfants autistes dans les écoles? La ministre de l'Éducation Merci. Je suis tout à fait heureuse avec les efforts de mon ministère concernant cet enjeu. Nous avons déposé le projet de loi 48. Nous avons prolongé la durée du projet pilote car nous savions que nous, y av nous avions beaucoup plus à apprendre concernant le soutien aux enfants autistes en salle de classe. Ce projet pilote a été prolongée, offrait information aux, aux assistants des enseignants et nous avons offert des thérapies pour enfants autistes dans les écoles. Et au cours de ce projet pilote, nous avons augmenté le financement des, des conseils scolaires qui peuvent embaucher davantage de spécialistes. Nous avons un tiers qui est en train d'évaluer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Nous faisant beaucoup pour faire en sorte qu'en allant de l'avant, les, les salles de classe soient sécuritaires et axées sur le soutien. Complémentaire. Monsieur le Président, un projet pilote dans, dans quelques écoles ne va pas s'attaquer aux problèmes sérieux chez les enfants autistes. Les enfants autistes et leurs familles méritent beaucoup mieux. Le président du Conseil scolaire Ottawa-Carleton a dit à Radio Canada que manque de communication entre plusieurs ministères et les Conseils scolaires est toute une préoccupation à l'échelle de la province. Les directeurs d'école reçoivent des appels des parents en panique et il y a un manque de dotation personnelle pour les spécialistes en autisme. La seule annonce qu'a fait la ministre, c'est une annonce qui, qui est venue de son sous-ministre. Sans laquelle il y aurait un gel d'embauche dans les écoles. Un mémo d'une page ne fait pas en sorte que les parents fassent confiance à la ministre. Quand la ministre va elle commencer à défendre les intérêts de ses enfants? La ministre, à tous les jours, sous Doug Ford, nous défendons les intérêts des élèves en Ontario. Et je m'inscris en faux contre les propos alarmistes des députés d'en face. Nous allons de l'avant avec un plan très bien réfléchi. La réalité, c'est que nous sommes en train de travailler avec les conseils scolaires. Ils sont nos partenaires. Nous allons donc nous attaquer au chaos créé par les libéraux. J'ai hâte de continuer de travailler avec les conseils scolaires ainsi qu'avec les parents on met en œuvre ce plan. Nous travaillons en étroite collaboration avec les conseils scolaires pour qu'il n'y ait aucune surprise alors que nous soutenons les écoles sécuritaires et axées sur le soutien. Et ceci à l'échelle de la province. Merci. Prochaine question. Le député de Hastings, Lennox et Addington. Merci. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre de l'Agriculture des Affaires Rurales et de l'Alimentation. Le mois dernier, notre gouvernement annoncé des changements au programme d'indemnisation en cas de dommages créés par la faune. Le gouvernement précédent avait apporté des changements à ce programme qui n'avaient aucun bon sens. Le processus actuel oblige les agriculteurs de se plier en quatre. Et parfois, il est difficile de contrôler les dommages causés par la faune. Ce gouvernement soutient nos agriculteurs. Nous faisons confiance aux agriculteurs. Nous voulons simplifier la vie de nos agriculteurs. Le ministre peut-il expliquer... Comment ces mises à jour au programme seront à l'avantage des agriculteurs qui font face à des dommages causés par la faune Le ministre des Affaires rurales. Je remercie le député de Hastings-Littleton de sa question. Notre gouvernement est à l'écoute des agriculteurs et des éleveurs de bétail, et donc nous nous attaquons aux formalités administratives, nous simplifions la vie des agriculteurs qui font face à des dommages causés par la faune, en partenariat avec le gouvernement fédéral. Notre gouvernement a apporté les changements suivants au programme. Nous simplifions le processus pour, pour prouver les dommages causés par la faune. Nous rendons le processus d'appel plus transparent. Il y aura une meilleure formation pour les enquêteurs municipaux. Et l'indemnisation va mieux refléter les prix du marché. Nous nous attaquons aux formalités administratives et nous donnons aux, agri aux agriculteurs les outils dont ils ont besoin. C'est une façon par laquelle ce gouvernement soutient les agriculteurs. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de son attention, de sa réponse et de son engagement vis-à-vis -vis ce programme. Je suis heureux et je suis fier que les mises à jour de notre gouvernement au programme soutiendront une indemnisation équitable pour des pertes admissibles. Plusieurs éleveurs de bétail m'ont parlé du fait que ces changements étaient nécessaires pour simplifier le processus d'indemnisation et pour le rendre plus transparent. Notre gouvernement a consulté le secteur. Et ceux qui se servent du programme nous ont donné des, un apport euh, important dans le cadre de l'amélioration de ce programme. Ces programmes, enfin, répondent aux besoins des agriculteurs. Le ministre peut-il nous expliquer ce qu'il a entendu des éleveurs de bétail concernant les changements au programme et concernant l'efficacité de ces changements? Le ministre. Je remercie le député de sa question complémentaire. Moi, j'ai reçu la rétroaction de plusieurs éleveurs de bétail concernant les méthodes inefficaces mises en place par le gouvernement précédent. Nous avons pu nous servir de l'apport des acteurs du milieu pour nous attaquer aux problèmes quotidiens auxquels font face les agriculteurs. En réponse à ces changements, certains éleveurs du bétail ont dit que ces changements reflètent les recommandations du secteur. Nous remercions le gouvernement pour l'amélioration du programme. Les éleveurs de bœuf nous ont dit nous aimerions remercier le ministre Hardman pour avoir agi rapidement pour trouver des solutions aux problèmes des éleveurs de bétail. Nous avons agi immédiatement pour nous attaquer aux préoccupations des agriculteurs pour que le programme fonctionne bien c'est-à-dire soutenir un programme qui soutient les agriculteurs les éleveurs qui font face à des dommages causés par la faune. Merci, Monsieur le Président. Prochaine question, la chef de l'opposition. Merci. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. Nous venons de recevoir des informations que Brad Blair a été mis à pied par ce gouvernement. Il a soulevé des préoccupations concernant la nomination de Ron Davener au poste de commissaire de la PPO. Et le Premier ministre est en train d'essayer de contrôler la PPO. La vice-première ministre peut-elle confirmer que le commissaire adjoint a été mis à pied et pourquoi? Ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci. Monsieur le Président, le NPD a tort. Brad Blair n'est plus employé de la fonction publique. Complémentaire, le commissaire adjoint a parlé des problèmes du processus de nomination, un processus qui répondait plus aux besoins du premier ministre Ford et à ceux de son gouvernement, mais ce processus ne répondait pas aux intérêts du public. C'est quelque chose de courageuse de tirer la sonnette d'alarme. Il me semble que ce courage lui a coûté son poste. Comment la première ministre suppléante peut-elle justifier le congédiement d'une personne qui semble être la seule qui agit avec intégrité au cours de ce scandale? rassez vous s'il vous plaît, la ministre. Je rappelle aux députés que la Commission de la fonction publique, en collaboration avec la PPO, a pris une décision indépendante de congédier M. Blair. Je ne vais pas commenter ces questions de ressources humaines. Prochaine question, la députée de Simcoe-Nord. Au ministre responsable des richesses naturelles et des forêts, nous avons annoncé que notre gouvernement investit 1,1 million de dollars dans le fonds de la Fédération pour aider à appuyer des emplois qui et les familles qui se fient à cette industrie. J'ai été surprise d'apprendre qu'il y a environ 18 000 de ces permis qui sont vendus en Ontario chaque année. Je suis fière parce que notre gouvernement reconnaît la contribution importante que cette industrie fait à l'économie de la province. Est-ce que le ministre peut mettre à jour ce, la Chambre sur la façon dont la vie de la population sera améliorée par cette décision? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, je remercie la députée pour sa question très importante et j'aimerais aussi remercier le ministre des Finances pour son hospitalité de la semaine dernière. Nous nous engageons à faire en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires et ouvert aux emplois. Nous avons investi 1,1 million de dollars à la Fédération des gestionnaires pour un programme d'éducation et de permis pour les trappeurs de l'Ontario. Ce fonds a été mis en place à un bilan prouvé parce qu'il y a des responsabilités très importantes. La trappe est une activité importante pour la majorité de la province et nos réglementations entourant cette activité sont parmi les plus strictes. N'importe où dans le monde, c'est permis et la sensibilisation aide à, à, à assurer que nous demeurions selon les niveaux mondiaux de la trappe. J'ai bien hâte de continuer ma réponse dans la complémentaire. Complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. Je sais que mes commettants de Simco Nord sont rassurés de savoir que ce ministre et notre gouvernement défendent la population et que nous travaillerons toujours pour la population et la tranche de la population qui aime la chasse, la pêche et la trappe. Il est important de souligner le fait que les trappeurs professionnels soient importants, sont, soient très bien formés dans notre province et que la fédération qui les éduque joue un rôle essentiel afin que nous soyons l'un des, des, ter des territoires de compétence les plus humains dans le monde. Il y a un aspect culturel important à la trappe. Est-ce que le ministre peut nous renseigner à cet effet? Le ministre. Merci pour la... Question. Le tra la trappe fait partie de notre culture depuis des centaines d'années et offre un emploi pour plusieurs personnes et leurs familles. Je suis très fière de faire partie d'un gouvernement pour la population qui s'engage à faire en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires et aux emplois. Les trappeurs continuent à jouer un rôle essentiel dans le contrôle de la vie so de la faune. Et il est nécessaire d'avoir des outils pour réglementer, pour plutôt calculer la population d'espèces telles que les coyotes et les castors. Nous voulons aussi diminuer les conflits, les conflits entre les humains et les, la faune. Enfin, la trappe aide notre gouvernement à appuyer sa décision et sa promesse d'assurer le renouvellement de la faune, et ce par les programmes de mon ministère. Merci. Député de James Bay. Ma question est pour la ministre de l'Éducation, Madame la ministre. La semaine passée, votre ministère a fait parvenir un mémo au conseil scolaire et en a leur recommandé d'être prudent en ce qui concerne nos décisions d'embauche. Dans la note envoyée par la sous-ministre, on dit que vous voulez changer le ratio élèves-enseignants dans la salle de classe. Autrement dit, vous dites aux enseignants qu'il faut faire plus avec moins. Madame la ministre, avez-vous l'intention de réduire notre système d'éducation de classe mondiale et de mettre en péril l'éducation et l'avenir de nos enfants? La ministre de l'Éducation. Lorsque l'on parle de nous assurer de bien réussir pour nos enseignants, pour nos enseignants, nos étudiants pardon, en Ontario, nous voulons nous assurer de tout faire ce qui est en notre pouvoir pour régler le gâchis hérité de l'administration libérale précédente. Cela étant dit, nous travaillons de près avec nos partenaires en éducation pour identifier les priorités et nous assurer que la, que la communication soit ouverte lorsque l'on parle de situations qui affectent la qualité des environnements d'apprentissage dans les salles de classe, que ce soit dans le nord rural ou dans les régions urbaines. Et je suis très heureuse de travailler de près à à afin de nous assurer que nous ayons le bon mélange dans les salles de classe et nous assurer que nos priorités soient concentrées sur nous assurer que nous ayons les bons enseignants dans les bonnes salles de classe, afin que nos étudiants soient préparés pour les carrières de l'avenir. Complémentaire. Monsieur le Président, les conseils francophones seront certainement les plus touchés de cette annonce. Ils sont déjà pas mal débordés. Les conseils scolaires francophones font face à une croissance constante depuis 20 ans il y a de plus en plus d'élèves et une pénurie d'enseignants qualifiés et de suppléants. On a déjà entendu dire qu'un gel aux embauches serait catastrophique pour les conseils scolaires francophones de la province. Mais ce n'est pas étonnant, puisque ce gouvernement a constamment démontré son manque d'intérêt auprès des francophones. En plus, de, en plus on n'a plus de commissaires indépendants, on n'a plus d'université franco ontarienne Madame la ministre, voulez vous rétrograder les Franco-Ontariens à une deuxième classe de citoyens dans la province? Minister. La ministre, je peux vous dire que nous avons un groupe parlementaire très diversifié ensemble. Nous sommes unis afin de nous assurer que l'éducation francophone soit une priorité. Et je sais que nos partenaires en enseignants qui sont ici aujourd'hui savent très bien là où nous, nous en sommes lorsqu'on parle d'éducation francophone. Nous avons eu d'excellentes discussions et des rencontres face à face. Ils connaissent l'expérience que j'apporte à la table lorsque l'on parle d'assurer que nous, notre éducation française soit appropriée. Notre ministre francophone a partagé le fait que par nos bourses et subventions, nous investissons 1,77 milliard de dollars et nous reconnaissons que la demande pour les enseignants en français sont importantes. Et je peux vous dire avec certitude que nous sommes du côté de nos enseignants francophones et nos partenaires en éducation francophone. Prochaine question, député de Chatham, kent Limington. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À la ministre de la Santé des soins de longue durée. Le 27 2 février, j'ai été à un événement où notre gouvernement a annoncé 500 000 en subvention d'aménagement pour le redéveloppement d'un campus. À, la, à Chatham Kent. Le redéveloppement inclura des services ambulatoires et pour la sortie des patients. Nous, beaucoup de dignitaires étaient présents, ainsi que des résidents, et ils étaient Très excité de cette annonce. Ah cet hôpital ne nous quittera pas. Est-ce que le, la ministre pourrait nous dire pourquoi des investissements tels que ceux-ci sont importants pour notre réseau de la santé? La vice-première ministre. Je remercie le député de Chatham-Kent, Leamington, pour sa question. Nous nous engageons à créer un réseau de la santé qui est centré sur les besoins du patient. Les investissements tels que ceux-ci nous permettent de nous assurer que les fournisseurs de soins tels que l'Alliance de soins de santé de Chatham continuent de faire un excellent travail pour donner des soins, dans la région de Lambton-Kent, Middlesex et de Chatham-Kent, Limington. Nous, notre gouvernement pour la population met en place des mesures pour réparer notre réseau de la santé qui est désuet. Ainsi, nous allons améliorer les services locaux pour nous assurer que notre réseau de la santé soit axé sur le patient et non pas axé sur la bureaucratie. Complémentaire. Encore une fois, merci, Monsieur le Président, et je remercie la ministre de sa réponse. Vous savez, ces investissements sont essentiels pour plusieurs collectivités, tout particulièrement dans l'Ontario rural. Je suis heureux de savoir que la ministre améliore notre réseau de la santé publique. J'ai confiance que ces fonds nous permettront d'avoir des installations de, top, de meilleure qualité pour desservir notre collectivité dans les années à venir. La ministre de l'Infrastructure était aussi présente et plusieurs patients m'ont dit qu'ils étaient très reconnaissants que notre gouvernement fasse les bons investissements pour nous assurer que notre collectivité obtienne les services nécessaires. Est-ce que la ministre peut nous dire comment cet investissement aidera nos collectivités locales? La ministre au ministre de l'Infrastructure. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Chatham-Kent Limington pour son excellente question et pour s'être joint à nous à Wallaceburg pour cette annonce très importante. Il y a 14 ans, j'ai été élu et je dois dire... Et J'ai travaillé avec SOS Save Sinham et notre alliance aurait pu être, être en danger de fermer ses portes en raison du gouvernement libéral. Nous avons donc investi 500 000 pour le, ré, le, la réaménage, le réaménagement et notre gouvernement sait que notre infrastructure est pour la population, qu'on veut s'occuper des hôpitaux où nos enfants sont nés et nos parents recevront des soins. Nous voulons nous assurer que les patients de Wallisburg soient bien desservis ainsi que le comté de la Lampton et ce, pour les générations à venir. La chef de l'opposition, nouvelle question. À la vice-première ministre, c'est une journée où il fait très froid lorsqu'un sous-commissaire qui a dévoué sa vie à cette province est mis à la porte en raison de sa volonté de défendre l'indépendance de notre police provinciale. La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels dit que le, rôle, le gouvernement Ford n'a pas joué son rôle dans ce ce départ, mais la, le sous-ministre a pris la décision et que c'est un ordre en conseil. Et donc, le premier ministre Ford a dit plusieurs fois que M. Blair, Blair serait puni pour avoir parlé. Est-ce que le conseil des ministres a pris cette, ré, cette décision de mettre à la porte Bla, Brad Blair? À la vice-première ministre à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Écoutez, la chef des néo-démocrates peut participer dans un jeu de rhétorique, mais ce ne sera pas mon cas. Comme je l'ai dit, la commission des services publics, en consultation avec la PPO, ont mis fin à l'emploi de Monsieur Blair. On ne peut pas servir comme sous-commissaire si c'est la raison pour laquelle nous avons retiré l'OIC. Complémentaire. La chef de l'opposition. Eh bien, je dois dire ce qui suit. Ça vous refroidit de voir que cette ministre n'est pas prête à reconnaître ce qui semble être du domaine public en termes de la façon dont cette décision de renvoi a été prise. Je lui demande donc de réfléchir à la façon dont elle répond aux députés honorables de cette Chambre. Monsieur Ford, le premier ministre a dit que cette personne allait souffrir pour avoir parlé et avoir défendu la PPO indépendante. Et maintenant, tout à coup, on le met à la porte. La question demeure. Qui a éteint la lumière sur Brad, Brad Blair? Est-ce que ce premier ministre a décidé d'appliquer ses menaces et a décidé de congédier Monsieur Blair, qui ne faisait que défendre la population de cette province? Que les députés s'assoient. La ministre. Que l'opposition revienne à l'ordre. La ministre. Je n'ai absolument aucune intention de participer dans cette campagne d'injures et de commenter sur des enjeux personnels au sein de la PPO. C'est la fin des questions de période. Il n'y a pas de mise aux voix différée. La chambre est en pause jusqu'à 13 heures.